Alors moi je suis Guillaume Bouillot, je suis formateur en santé par la simulation et par ailleurs je suis médecin urgentiste et responsable d'un petit service d'urgence en région centre sur l'hôpital de Chinon. Je suis tombé dedans, j'ai vu une petite affiche inscription équipe pour une simcup à Paris il y a quelques années et j'avais mis un petit mot dans mon cahier de transmission là où je travaillais à l'époque à Châteauroux aux urgences pour dire qui, qui se lance dans l'aventure et je suis tombé en tant qu'apprenant dans, dans euh, les premières think qui ont eu lieu euh, en France euh, voilà, il y a 4-5 ans maintenant. Alors moi ce que j'ai découvert, c'était l'importance de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on avait fait. Quel a été mon raisonnement, pourquoi je le fais, quel a été euh, mon raisonnement dans l'équipe, ma place dans l'équipe et la simulation a vraiment changé ça dans, dans mon activité professionnelle. C'est ce que j'essaye de, de transmettre, notamment ici. Je pense qu'on va être amené à former de plus en plus de, de médecins au débriefing et on va dire de manière plus vaste à la métacognition, à réfléchir à leur propre manière de réfléchir. Moi c'est Henri Philippe, je suis infirmier militaire et j'ai eu la chance d'avoir euh, ce parcours où j'ai commencé en tant que combattant et puis à un moment j'ai eu envie, par le, par le biais du secourisme que j'ai découvert dans, dans l'institution militaire, euh, de développer un petit, peu, euh, un petit peu plus cette approche euh, humaine, bienveillante, euh, empathique et puis euh, cette prise en charge globale de, de mes camarades qui pouvaient être autour de moi. Voilà. Et donc j'ai retrouvé toutes ces valeurs en fait dans le métier d'infirmier que j'ai essayé et que j'essaye de mettre en corrélation avec aussi cette spécificité militaire. Alors nous, nous dans les armées, on est très euh, fan hein, de la simulation puisqu'on a découvert ça il y a très longtemps, on l'a mis en œuvre il y a très longtemps pour préparer nos équipes euh, à ce qui pouvait euh, leur, euh, leur arriver en opération, justement. Donc ce côté immersif, on l'a a tout de suite adhéré. Euh, donc du coup, on est... Euh, du coup, on est voilà, très, très engagé dans la simulation. Sur l'antenne médicale de Poitiers, on est plusieurs formateurs par simulation. Donc on développe beaucoup ce mode d'apprentissage pédagogique pour à la fois faire découvrir à nos équipes de nouvelles prises en charge ou justement maintenir des acquis dans des pathologies qu'on rencontre finalement peu en métropole et puis surtout pour maintenir les compétences en vue des projections sur l'état d'opération etc. Alors moi, j'ai eu en situation un jeune homme de 18 ans euh, qui faisait une grosse euh, crise d'asthme. Donc euh, ça s'est bien passé. La seule chose, c'est que j'avais un manque de repères, forcément, par rapport au déchocs où je travaille aux urgences de Sainte. En plus, je suis assez satisfaite parce qu'il y a beaucoup d'ambulanciers, d'infirmiers, de médecins. Et Je trouve ça très bien euh, que je puisse représenter aussi une aide-soignante au service des urgences. On se pose des questions sur soi, on peut apporter aussi aux autres, et les autres nous apportent aussi. Il y a des périodes où on a moins de choses graves, voilà, donc on peut rentrer un petit peu, entre guillemets, dans une routine. Et je trouve que ce genre de formation, ça vous remet les idées en place, entre guillemets, et on se pose des questions sur soi. Je trouve ça très bien parce que ça nous remet en question. Euh, on peut se dire aussi que si jamais un jour on devait être dans une autre situation, sans avoir le matériel adapté, ben on serait peut-être aussi capable de, de bien gérer la situation. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne expérience.